Je de, de composition. Oh, bête, oh, je vais Oh, bête, oh, Oh, Oh, le superflu ou l'essentiel, je sais plus lequel me brûle les ailes. Au peso ou au dollar, joint un nombre dans le miroir. Et malgré ça, la vie est belle. Ouais malgré ça, la vie est belle. Ouais malgré ça, la vie est belle. Ce qu'il faut pas faire pour les avoir, le superflu ou l'essentiel, je sais plus lequel, me brûle les ailes. Euro, peso, yuan, dollar, jouant un nombre, le de miroir. Mais après tout, la vie se rebelle, malgré tout, la vie se rebelle. Rêve yeah, potable de la gloire, de l'intuition, des pouvoirs, un so saut. Yeah, seul, so, j'ai le bonheur, Smoking, j'appelle-moi un saut. Maudit je conduis le vaisseau. Maudit crédit, serons-nous les héros. Faut que tout le monde en ait plein le frigo. Coup de front dans les temps Giro, toujours une amende les chicots Je veux tes alliés devenir rivaux, abat tous leurs plans verticaux Bien qu'au fond de mon caniveau, j'ai lu ton rap de collabo Si le pardon existe là-haut, les autres j'peux peux pas perso. Rasta comme Max Romilbo Action directe et sauts McNo, j'ai des canettes sur le McDo fais de palettes, usine qui est bleue Fleille, cigarette, pédouche qui 3, 12 sur terre Vive le chaos, je saute pas le vaisseau Chaque sens un son zon, serait super terre petit rejoint le réseau Oh, oh, oh, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so